Bonjour, bienvenue sur l'épisode numéro 7. Hop là, voilà, de notre ville sur euh, City Skyline. Enfin, oui, je crois que c'est le 7. Oui, ça doit être le 7, oui. De notre ville sur City Skyline aujourd'hui. Euh... Alors là, juste avant l'épisode, j'ai posé euh, des trucs. Aujourd'hui, on va un petit peu euh, avancer. On va peut-être faire euh, un petit village sur le côté. Euh... Je sais pas encore exactement où, mais voilà. Euh, alors euh, là, juste avant l'épisode, j'ai commencé à euh, poser euh, des... Euh, là les quatre trucs pour euh, pouvoir... tu peux rétablir parce que là ça commence à être un peu à court de déchets pareil j'ai mis un collège là un collège là euh, l'université ça va à peu près, on va par là mais bon ils sont qu'à prendre le bus quoi euh, au niveau du bus d'ailleurs comment ça se passe no lignes ça m'a l'air d'être plutôt bien qu'est-ce que c'est que ça pas assez de marchandises à vendre, dommage on va faire tourner un petit peu la ville, plus, 20, plus, oui, plus 21 000, c'est plutôt pas mal. Que 180 personnes qui utilisent les bus, c'est pas beaucoup, mais bon. Euh, ça ne saurait tarder. Pour ce qui est des péages en vrai, je vais les laisser pour l'instant, pas trop de trafic, mais bon. Ça commence un petit peu, quoi. Euh, et pour ça, là, ça bouchonne un max voilà et je crois qu'on se retrouve pour le stream et pour la vidéo en fin de compte j'ai quand même coupé parce que c'était pas très intéressant euh, de mettre euh, ma 4g voilà normalement ça devrait aller mieux euh, la connexion devrait reprendre c'était pas est que es clairement pas stable d'accord oui non c'était clairement pas stable rebonjour le stream hein. euh, rebonjour le stream rebonjour euh, la vidéo alors donc je disais on va faire un petit euh, rond-point ici parce que ce n'est pas du tout fluide Hop, on ouais, va casser là. Voilà. On peut même casser cette ligne là, et puis cette ligne là. Voilà. Alors, un petit rond-point. Alors, pour faire un rond-point, c'est très simple. C'est grand, ça. Oh, putain. Alors ah, c'est un échangeur, putain. Je te bais. Pas de rond-point Ah si, il y a un rond-point, là. Voilà. un rond-point, et là c'est un gros rond-point. Non, en vrai, un petit rond-point, ça peut passer, je pense. Il hein. faut juste un petit peu forcer. Quoi. Alors. Voyons voir. Euh, alors. Oui, le rond-point, le rond-point. Petit rond-point. Non, gros rond-point. Ah, je sais pas. Ouais, non, on va rester sur du petit rond-point. Voilà. Alors, petit rond-point, ensuite, on coupe les routes là, là, là, et là, voilà. On va d'abord raccorder ici. Raccorder. Comment on va faire Ah Ah oui la gueule de mon rond-point, on va faire un gros rond-point en fait. Hop, hop Gros rond-point. Hop On supprime la route, on reprend le gros rond-point, voilà. Là, il y a un gros rond-point, on peut faire des trucs. Hop, hop, hop, hop. On va faire, déjà, notre autoroute. Comme ça. Euh, oui. C'est un peu compliqué, quoi. Non, non, non. non. Hop, voilà. Voilà. Euh, là, on va faire... Hop. La grosse route euh, bien... Euh, pas trop bruyante. Ici. Comme ça, ici. Comme ça. Voilà, ici on va faire une petite route, hein, quand même. Et ici, on va faire... Une petite route comme ça, et comme ça, voilà. Et là, je crois qu'aucune route ne manque à l'appel. Maintenant, on replace un petit peu les bâtiments. Voilà, ça c'est nickel. Alors, hop, voilà, on remet un petit peu les maisons. Ensuite, on remet un petit peu les bureaux et on regarde comment ça tourne. Et on va mettre euh, ouais, on va mettre, euh, mettre des arbres, de la décoration, on va faire des trucs. C'est quoi Il y a des cours de tennis, terrain de basket. Oh, j'avais pas vu ça. Parc arboré, place avec table de pique-nique. Les pavillons. Il y a des bancs. Trop bien, il y a un masse-truc en fait. Trop bien, on peut mettre des cours de tennis. Bah attends, on va mettre un là côté sportif. Non, on va là aussi. Coucou. Ah, il manque une route. Hop. Toujours, tiens, tiens. Voilà. Euh, du coup, là, on est à plus 13 000. On descend encore peut-être. Il y a des milliers de gens qui s'en vont. Pourquoi il y a des milliers de gens qui s'en vont. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils reviendront Je ne sais pas. Je vais mettre en, en x3 un petit peu pour voir. Ah oui, c'est bon. C'était juste le temps que je supprime les trucs. Ok, alors là, ça, ça fluidifie peut-être le trafic pas trop. Non, pas vraiment. Ouh là là. Ouh là là là là. Eh ben, c'est bien compliqué tout ça. Ouais, c'est bien bien compliqué. Je ne sais pas comment faire. Bon, on verra bien plus tard. Euh, du coup, notre ami, bien sûr, le métro. qu'on avait dit qu'on ferait dans cet épisode-là. On a... Euh On a un petit peu d'argent, on va pouvoir déjà faire un, un métro partiel. Voilà. Hop, oula. La ligne est loin là. On va faire ça là. Une ligne là là voilà. disons ça coûte euh, ça coûte la blinde hein. là, on va faire un demi tour voilà alors ensuite on va euh... ah oui là hop Ici, on va faire un petit tour comme ça. Là, voilà. Et ici, on va faire ça. Et là, on va faire ça. Voilà. Et là, par exemple, il y a une ligne plus bim qu'on va rejoindre là et là et peut-être là espace déjà occupé mince ok alors euh, mince là comme ça On va faire ça Ben voilà, on va faire quelques petits raccourcis par ici, et là ça devrait être euh, plutôt pas mal, peut-être un petit tunnel là. Voilà oh voilà, et ben là c'est bien maintenant, il ne manque plus qu'à faire quelques petites lignes, on va déjà faire une ligne qui fait le tour, bim, bim, ah, bim. Et qui ne passe pas par le centre. Voilà. Et voilà. Ah non, c'est bon, il crée la ligne. Alors, ensuite on va faire une autre ligne. Euh, ouais. On va faire une autre ligne euh, euh, euh, euh, que sur le bas. Cette fois-ci, créer une nouvelle ligne là. Là. Euh, là. Là. Et là. Là. Voilà. Une ligne là. Non, on voire va, on va même en fait, on va faire... Ici, que sur le haut. Là voilà, et là on va faire une ligne sur le centre. Centre-ville. Euh, et puis là. Voilà. Et là, ça devrait déjà être pas mal. Euh, ici ouais bon, je vais pas utiliser ce tunnel, mais c'est pas très très grave. Euh... Alors, bah ça c'est bien ça. Ça c'est nickel. Le train, le train, le train est toujours la gare. Est-ce qu'il y a des touristes un peu qui viennent Pas de. T -t -t touristes, zéro par semaine. Bon bah c'est génial, donc c'est à dire qu'il n'y a personne. Est-ce que c'est connecté en vrai Et c'est cette ligne-là. Est-ce qu'elle est connectée aux touristes et tout ça Bim bam boum. Oui oui. En soi, on pourrait totalement, euh, totalement aller en train. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va faire une petite ville ici, là, qu'on peut rejoindre par la gare, je pense. Ouais. Et puis, et puis par l'autoroute aussi. Voilà. Et bah c'est parti. On va du coup faire une petite autoroute là. Bim. Parti. Bonjour à tous. Je casse l'autoroute, c'est moi bonsoir euh, je sais pas quelle taille ça prend par contre un échangeur oula c'est gros oh, je pensais que c'était moins gros que ça on va continuer bam boum bam hop là ça doit être bon Voilà. Super. Alors. On va mettre de l'autoroute. Comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça. Et comme ça. Ensuite on va changer. Cette autoroute là. On va mettre. Du silencieux. Parce que il nous faut une ville tranquille. C'est un petit village en fait. Hop. Voilà. Et là silencieux. Voilà, paix, silence, tout ça. Et bah c'est tranquille. Et puis là aussi bien sûr. Alors ensuite on va faire. Euh, pas des grosses routes, on va faire des petites routes comme ça. Là, juste campagne. Bim. Ah oui, ça c'est bien ça. Une grosse route qui traverse la voie, ça j'aime bien. Ça me paraît pas mal. Et hop, hop et hop. Ah. On va faire une autre route qui traverse la voie ici. Voilà. Alors ensuite, on va faire là et là. Voilà, ça c'est bon. Bah euh... ben, on peut faire les petits quartiers, l'électricité, tout ça. On va, on va amener l'électricité déjà. Électricité, comment on va faire Comment on va faire pour amener l'électricité proprement Parce que c'est bien beau de vouloir amener l'électricité, mais si c'est pas propre, euh... ce sera pas génial. Mmh. C'est une très bonne question ça. C'est une très très bonne question. Euh... Mmh -hmm. On n'a pas des trucs. On a ça. Mais là il y a un moment où ça bloque parce qu'il y a la case euh, qui part là et là c'est pareil. Euh, vous savez quoi on va, on va déjà amener l'électricité. Euh par poteau, pas ouf, et puis après on verra. Hop. Quoi que... Attendez, j'ai peut-être une idée. Euh... Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Euh... Juste pour ne pas faire de pont. Faire un petit pont, mais bon, euh... en soit qu'ils prennent l'autoroute, quoi. Ouais, si on va quand même faire un pont pour euh, amener l'électricité, en fait. Je, je suis très très indécis hein, sur cet épisode. On va faire un pont pour amener l'électricité euh, ici. Voilà. Tic-tac-toc. Là, comment on va faire Ah, si, je sais. Allez, on va tout casser. On va refaire un aménagement. C'est parti. Alors, on va faire un échangeur autoroutier euh, comme ça, du coup la même Et là on voilà, va supprimer ces deux routes là pour pouvoir les placer tranquillement Et là les autoroutes en soi elles sont pas si mal placées comme ça peut-être un peu plus de ce côté là Voilà, on va dire comme ça. Alors, c'est très simple. Comme d'hab, on supprime toute cette autoroute-là. Euh, tic, tic, tic. Là, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, et là, c'est pareil, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu me fais Voilà. Alors, ensuite, on va faire une route comme ça, une route comme ça. Une route comme ça, et une route comme ça. Et là, c'est relié sur la route en bas. Ensuite, sur cette route-là, euh, je ne sais pas comment on va faire. Je pense qu'on va supprimer. Tout simplement. Et qu'on va faire juste une avenue. Comme ça. Bon. Euh, non, c'est pas... celle-là. Voilà. On va supprimer ces ce routes là aussi. Voilà, voilà, voilà. Bim. Euh, comme ça. Voilà. Là, on va faire ça. Euh, là, on va faire... Ça. Ça. Ça. Là, on va faire ça. Voilà, mince. Comme ça. Voilà, et là. Là, là, là. On va faire... comme ça voilà à faire la route par là la route ici la route par là Hmm. La route ici comme ça. Ouais, bon, c'est pas très très beau, mais bon. On va dire que c'est pas mal quand même. <rire> Ce, on, on, va, on va se dire que le but, c'est pas que ce soit beau, mais fonctionnel, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Alors, du coup, on peut amener l'électricité... Euh, par là. Suburban power line. Merde, ça marche pas. Hum. Hum. Hum. Voilà. On va faire des trucs comme ça. Hum. Mmh -hmm. Voilà, et là, on peut supprimer tout ça. Et l'électricité est amenée dans notre ville. Voilà. Et c'est pas trop moche. On là, ça fait un petit, petit fil quand, quand même vers la ville. Euh, là, par contre, peut-être quand même amené jusqu'à la ville, là. Voilà. Alors, pour ici, on va faire notre petite gare de train. On fait une petite gare un peu plus... City Station, ça donne quoi Non. Ah, non. non. Non, il n'y a pas un truc rural que j'ai téléchargé là. Rural station. Bah voilà. Le Bâtiment doit être le long d'une route. Euh... ouais, on va le faire, on va le faire ta route. Ouais, on va clairement la faire ta route. Mm -hmm. hep, hep. Voilà et là on va faire du coup la petite route droite s'il te plaît comme ça et là dit Rural Station un anglais très approximatif voilà comme ça et voilà. Et voilà, ça fait une petite station, le train. Et ça c'est bien, du coup je ferai des lignes de train bien sûr. Genre de là à là. Et on termine la ligne. Ah mince, ce que j'ai pas rajouté derrière. Ah mince, attendez, peut-être réussir. Hein. Pourquoi j'arrive pas à rajouter d'arrêt Pourtant je clique. Hein. C'est un peu bizarre. C'est même très bizarre. Et eh ben. Waouh. Je vois le genre. Euh, bon. Bon, je sais pas, j'essaierai de voir. Je réglerai ça sans doute dans le prochain épisode. On va faire des petites maisons, mais de basse densité. Voilà, là il y a des bureaux qui sont demandés hein, quand même. Donc, euh, bah. Vous dégagez, vous partez chez des maisons. Enfin, euh, vous partez chez des bureaux. Vous, c'est pareil. Il n'y a personne, je suis désolé, c'est la dure loi. Voilà. Alors, ensuite, on va faire donc, du coup des petits magasins. On va faire. Euh, non, pas des usines. Comme ça, des petits magasins. Et là c'est bien une petite rue en face de la gare. Encore des petites maisons. Voilà. Des petites maisons. Toujours plein de petites maisons. Hop. Voilà. Et du coup on va faire des trucs comme ça. On peut même faire de, en soi des routes euh, des routes qui ne se finissent pas à des cul-de-sac quoi. Euh, là. Faire un petit truc comme ça. Ici on va un petit peu rallonger l'avenue mais pas trop, parce que sinon après on sort de la ville. Faire va non, on va laisser comme ça. Ici, on va faire un petit rue. Comme ça, là, une petite rue ici, voilà, pareil là, pareil là, voilà, Et ici on va faire une petite rue qui va là, voilà, bah voilà, alors après il va falloir mettre un petit peu de tout, donc il faut mettre une clinique de santé, il faut mettre. Traitement des déchets. Non bien sûr ça traite pas jusqu'ici. On va en mettre un euh, assez loin là. Je pense, non c'est pas assez loin. Où euh, c'est qu'on pourrait mettre un traitement de déchets Ah je sais. On va faire un truc sur l'autoroute bien sûr. Ou une petite route juste. Parce que un truc sur l'autoroute ça va être encore chiant en faire là. Hep. Voilà, si on fait ça et qu'on fait des poubelles là, on fait un petit peu Non, non D'usine mais vraiment un tout petit peu quoi Voilà Ça c'est le vraiment le grand d'usine. On va pas faire plus euh, parce que sinon, enfin euh, moi je voulais un truc vraiment assez assez écologique. Euh, donc euh, bah, les usines c'est pas forcément le truc le plus écologique du monde. Quoi. Du coup voilà. Ok alors donc pour notre ville c'est génial. Va bien là, là. Là, on va mettre un petit peu de magasin encore. Voilà. Là, on va remettre des maisons. Là, on va mettre un petit peu de maison encore. Voilà, on va vraiment faire un petit truc euh, cosy. Hein. Plus cosy possible. Euh... En soit, là. encore un petit peu de magasin là et près de la voie comme ça voilà voilà voilà alors ensuite on a quoi du coup on a les déchets c'est bon on a l'eau bah, c'est pas bon ça bravo sky passer par la route pour amener l'eau Ah mince, bon, bah, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop, et hop. Voilà, c'est bon ça. Bon, on va leur amener l'eau aussi à eux, là, et là et là. Voilà. Bah ça c'est bon, on leur a amené l'eau, l'électricité. Euh, la santé, la santé pas du tout. C'est quoi ça mais si c'est une clinique, je suis un débile. Je vais leur poser une deuxième. On va leur amener les pompiers peut-être. Ce serait pas mal. La police. On va mettre juste à côté des pompiers. Euh, L'université, bon, euh, dans un village euh, c'est bon quoi. Alors on va mettre deux petites écoles. Un collège, parce que je suis sympa. Voilà. Et... Euh... Et une ligne de bus hein. allez soyons fous enfin, ça c'est une ligne de train ligne de bus tu es là ligne de bus on va leur met un arrêt là un arrêt ici un arrêt là un arrêt ici un arrêt là et un arrêt ici voilà et ensuite on va faire une correspondance avec cette ligne là Alors, on va faire un petit remassage par ici voilà on va rajouter un arrêt là un petit arrêt là un petit arrêt là Ici. Et on termine la ligne. Voilà. Du coup, euh, ils ont les transports en commun. Ils ont l'école. Ils ont euh, le collège. C'est bon. Ils ont la police. Les pompiers. La santé. Les poubelles. L'eau. L'électricité. Et bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Super, c'est bon. Du coup, on va attendre un petit peu d'avoir un petit nouveau quartier euh, qui devrait être plutôt sympathique. Euh, là, vous n'avez pas l'électricité entre vous. Hein. Il va falloir construire un peu plus. Hein. Sans... Ah non, mais ça produit l'électricité, ça. Ah, bah si, ça produit. Pourquoi vous dites que ça produit pas Normalement, ça produit, d'après ce que j'avais vu. Ah, oh, c'est bizarre, hein. C'est très bizarre. Bon. Bien, je ne sais pas. En tout cas, euh, on verra un petit peu la tête de ce quartier. Comment elle avancera au prochain épisode. Euh, sur ce, euh, je vous laisse. Il je... n'y aura pas d'épisode 8 euh, demain euh, pour YouTube. Et il n'y aura pas d'épisode 8 juste après euh, pour Twitch. Je vais arrêter juste là. Euh, J'avais juste envie de faire un épisode 7 ce soir. Et donc, euh, bah, voilà. Je vais euh, m'arrêter là, voilà. Sur ce, euh, je vous laisse, euh, et je vous dis, oula, est-ce que c'était une route juste avant waouh, <rire> wow, le pont, putain, eh, moi je veux pas le prendre en vélo, ce pont-là, je vous le dis. Euh, ça peut être compliqué, mais enfin bon, je vous laisse, je vous dis, salut à tous, c'était Sky Spirit.